Depuis le début, je te parle de Sigfox en te disant que l'on est sur une bande de fréquence de 868 MHz. Mais je ne t'ai pas vraiment précisé pour quelles raisons on utilise cette bande de fréquence-là, et ni si c'était une chose qui était générale pour l'ensemble de Sigfox partout dans le monde. Eh bien, figure-toi que non. Cette bande-là, c'est la bande qui est utilisée en Europe et en partie sur la zone africaine. Ce n'est pas une règle mondiale. Et ça, c'est normal, parce que les bandes de fréquence, elles sont avant tout gérées par les pays, et puis, ben, petit à petit, elles ont été gérées par des groupements un peu plus larges, comme l'Europe, par exemple. Et puis, aux États-Unis, on va retrouver souvent le Canada et les US qui vont avoir des réglementations qui sont similaires. Oui, c'est bien d'avoir des réglementations qui sont à peu près les mêmes là-dessus, parce que quand tu développes un objet qui émet de la radio, c'est quand même cool si tu peux le vendre dans les pays qui sont autour de chez toi. Et donc, s'il y a des normes qui font que c'est compatible. Alors, ça, ça marche au niveau régional, mais un petit peu moins au niveau local. Alors, dans ces bandes de fréquence-là, il y a des bandes qui sont privées. Ce sont les bandes qui sont utilisées par les opérateurs, entre autres celles qui sont utilisées en 3G, 4G, 5G. L'avantage d'une bande privée, c'est que tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec. Ça, c'est plutôt cool. Tu parles quand tu veux, comme tu veux, avec une, une puissance assez forte si tu en as envie, et ainsi de suite. Mais ça a une contrepartie, c'est comme elle est privée, il faut que tu l'achètes. Alors en fait, tu achètes le droit de l'utiliser à l'État, euh, mais c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent aux États, parce que euh, c'est une denrée relativement rare, ces bandes de fréquences et donc, eh bien, ça vaut cher. Alors si tu as suivi, mais tu devais être petit à l'époque, euh, les ventes de, des bandes de fréquence pour la 4G en France, ça s'est vendu à l'époque, plusieurs dizaines, centaines de millions, je ne sais même plus si c'était pas en milliards d'euros, tellement c'était quelque chose de rare. Mais c'est aussi ce qui permet aux opérateurs principaux de ne pas avoir de concurrents. Voilà, donc Free a pu arriver par la suite et négocier un peu mieux les bandes de fréquence, mais aujourd'hui clairement un nouvel opérateur voudrait arriver, les bandes de fréquence il n'y en a plus. Elles sont toutes attribuées. Et s'il voulait rentrer dans le jeu, il faudrait qu'il paye excessivement cher si quelque chose se libérait. Voilà. Donc, un opérateur comme Sigfox qui se veut mondial et qui veut faire un réseau qui soit peu cher, ou un opérateur LoRaWAN qui veut déployer un réseau privé et qui veut pouvoir le faire sans débourser des dizaines de millions d'euros, va pouvoir se tourner vers des bandes libres, ces bandes ISM. Alors, les bandes ISM, en Europe, j'ai dit, c'est autour de 868 MHz. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et aux États-Unis, on est autour de 902 à 920 MHz. Donc, tu vois que les bandes de fréquence ne sont pas les mêmes, et même si c'est pas très loin, ça change pas mal de choses dans l'objet. Et donc, on a besoin d'avoir un front radio qui fonctionne différemment, une antenne qui fonctionne un peu différemment. Bon, ça, c'est une certaine complexité de design dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais au-delà de la fréquence qui est différente, les règles d'utilisation de la bande de fréquence ne sont pas les mêmes non plus. En Europe, on applique ce qu'on appelle le « duty cycle ». Le « duty cycle », en fait, ça définit le temps que tu as droit de parler sur une heure glissante. Et ça fixe ce temps-là à 1% du temps global. Donc pour faire simple, sur une heure glissante de 3600 secondes, donc, eh bien tu as le droit de parler 36 secondes seulement. Et donc 36 secondes, tu vois que ça limite quand même le nombre de messages que tu peux envoyer sur Sigfox, puisqu'on a vu que pour envoyer un message, on était autour d'une seconde à deux secondes. Et comme en plus on répète le message trois fois, et bien pour chaque émission, en réalité, on va parler pendant pratiquement 6 secondes. Et donc, 6 secondes x6, 36, je suis fort en maths, ce qui veut dire que globalement, tu peux émettre un message Sigfox toutes les 10 minutes. Et... Si tu ramènes ça à l'échelle de 24 heures, eh bien ça t'autorise à émettre à peu près 140 messages Sigfox par jour. Et eh bien comme par hasard, l'abonnement Sigfox Platinum, celui qui te permet d'envoyer le plus de messages, est un abonnement de 140 messages. Et oui, voilà, ils viennent de là, c'est rigolo. Alors ces 140 messages, tu n'as pas le droit de les envoyer tous à la suite Six qu fois s'en fout, hein, quelque part, eux, c'est 140 par jour. Mais par contre, la réglementation, elle ne t'autorise pas à émettre ces 140 messages à la suite. Tu devras bien les émettre une fois, toutes les 10 minutes au maximum. Après, tu as le droit d'émettre toutes les demi heures si tu veux, hein, c'est pas un problème. Mais tu ne dois pas envoyer plus de 6 messages par heure. Alors tu peux en envoyer 6 d'affilée si tu veux, voilà. mais après tu ne dis plus rien pendant une heure. Ok Donc ça fonctionne comme ça. La règle elle est différente quand tu es aux états unis aux états unis en fait, on va te, te donner un temps maximum pendant lequel tu peux parler sur une fréquence donnée. Et ça, ça va contraindre le temps d'émission d'une trame. Mais par contre, tu peux enchaîner les trames à l'infini à condition de changer de canal. Donc en fait, tu peux parler tout le temps mais tu dois changer de canal. Et donc, la contrainte qui est imposée sur le temps de transmission d'une trame et donc d'occupation d'un canal t'empêche de pouvoir communiquer à 100 bits par seconde parce que tu n'aurais pas. Tu dépasserais ce temps limite si tu envoyais une trame Sigfox à 100 bits par seconde. Et donc en conséquence, eh bien, la norme Sigfox aux États-Unis, elle est à 600 bits par seconde. Alors tu vas me dire "Purée, mais si on peut faire du 600 bits par seconde aux États-Unis, pourquoi on fait pas du 600 bits par seconde en Europe On pourrait parler 6 fois plus souvent." Et donc, envoyer 6 messages toutes les 10 minutes, ce serait trop cool. Alors on va bientôt pouvoir le faire. A priori, ça se dit, ça s'écrit quelque part, donc ça va arriver. Mais en fait, il faut savoir que quand tu parles plus vite, tu perds la sensibilité. Et donc en gros, tu vas moins loin. Et là, c'est dommage, parce que si tu vas moins loin, il va falloir plus d'antenne pour te capter ou tu as plus de chances que ton message soit perdu. C'est pour ça que le 100 bits par seconde, c'est plutôt bien. Mais le 600 bits, si tu es en ville, bien couvert, ça va être top aussi, d'accord Alors aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème. On n'a pas un réseau en carton sous prétexte qu'on parle plus vite. Non. Parce qu'aux États-Unis, comme on est américain, on a le droit de parler plus fort. Donc il y a plus de puissance. Parce que la réglementation t'impose non seulement un temps maximum d'émission, mais elle t'impose aussi une puissance d'émission. Voilà. En Europe, c'est 25 milliwatts, 14 dB. C'est pratiquement rien. Hein, pour te dire, un, un téléphone GSM, ça discute avec 2 watts. D'accord En LP1, on va discuter seulement avec 25 mW. C'est pour ça que c'est low power. Ben, aux États-Unis, tu as le droit de parler avec beaucoup plus de puissance. Et donc, si tu veux, cette puissance que tu mets dans l'émission, elle va compenser la, vitesse à, à, la, pardon, la sensibilité qui est perdue à cause de la vitesse. Et donc, globalement, on a une solution qui est équivalente aux États-Unis et en Europe en termes de distance, de sensibilité, et ainsi de suite. Voilà. Mais il faut que tu saches que dans ton design d'objet, de, si tu veux qu'il soit mondial, tu es obligé d'intégrer toutes ces complexités et toutes ces différences pour que ça fonctionne et que ça respecte la loi.